Euh, qui a dit la poésie, c'est la seule source de lumière dans la vie. Okay. Il a dit ça et j'ai utilisé ces euh, Arjarat, nos Arjarat, et j'ai utilisé et j'ai dit la source de lumière, voilà, voilà la source de lumière. Dans les temps sombres, dans l'époque sombre, il y a toujours la source de lumière. C'est un petit peu souple. Ça. Euh, donc, Pierre, il a, avec l'intuition et l'amour, il a commencé à travailler sur la traduction, sur certains poèmes. C'est-à-dire, je, je l'avais demandé, je lui ai dit Regarde, mon sentiment est là, comment tu peux dire la même chose en français Donc, il a fait ça. Carita, qui est complètement belle, bé elle a traduit deux ou trois poèmes vraiment oui. très, très difficiles. Non, non, non, non. non Et euh, moi, je n'ose pas lire ce poème parce que c'est très triste. Il y a beaucoup de gens à, à, à qui j'ai dédicacé les poèmes qui sont morts maintenant. Et euh, voilà, non, on va tourner. Moi, je voudrais lire quelque chose qui est plus lumineux, plus, plus drôle. Alors, on va commencer avec le jaune et le blanc. Oui, ça oui bah. Allez, le jaune. Okay. Alors le jaune et le blanc, c'est un petit peu l'histoire d'un être organiquement inséparable, toujours collé l'un contre l'autre. Dans un agrégat liquide, vous dire, jusqu'au moment où les, les gens agitent le sucre où la main de la cuisinière a risé. Vers l'un ou l'autre dans le bol, les sépare poellement et les bat jusqu'à la mousse. Et ce qui reste, elle le jette dans une poudre, disons la farine. Tu peux parler un peu plus fort Le jaune et le blanc sont trop fiants pour s'intégrer dans un autre agglomérat. Indépendant, il ne se coagule pas bien avec les autres substances. Quand le jaune reste isolé dans l'air et seul, il commence à puer. Et son bien-aimé le blanc, il tournoie dans le liquide brillant et dégoûtant, et ensuite, il s'évapore nulle part. Bon. Non, non, non, non, c'est non, non, c'est non, non, non, non, non, non, non, non, non, c'est non, non, c'est non, c'est pour rien, c'est pour rien. c'est pas des c'est c'est Écoutez, Écoute, on va faire la signature Non, vous n'êtes pas prêts, c'est à vous. Non, vous n'êtes pas prêts, Non, non, On ne peut pas, c'est pas possible. La, Il va chasser quelqu'un, je ne sais pas, ou Marie-Jean. Allez, je vais inviter Marie-Jean, est-ce que tu me délivres quelque chose Moi, je n'arrive pas. L'œuf, ce n'est pas terminé C'est beaucoup plus long. Non, on ne peut pas couper. Moi, je connais, hein, vu. On ne coupe pas, on ne coupe pas. On a sorti de lumière, voilà, c'est bon. Non, l'œuf, voilà. c'est pas terminé, Mina. Tu l'as pas terminé là. Si non. vous voulez acheter les livres, je vais faire la signature. Non, tu lis non, non, la suite seulement sur se on achète Non, non, non. Mais je ne <rire> suis pas inspirée. Écoutez, non, non. je suis vraiment une vraie pointe. L'œuf, tu n'as pas terminé. Je lis la suite Ben oui, vas-y, Pierre. Vas-y, vas-y. Deux. On vit plusieurs tentatives plus ou moins réussies pour séparer le blanc du jaune. Mais toujours. Ils se retrouvent ensemble dans la poêle, obstinément, dans la même omelette, battus, frappés et rendus fragiles durant des années. Chaque fois que le jaune voyait le blanc, il s'exclamait Mon petit blanc, tu rôdes encore tout seul en ce monde et tu ne vois pas tous les esprits malfaisants qui se promènent dans l'univers et qui vont te dévorer à l'instant où ils diront omelette. Le jaune vit, puis il pleura. Et il s'écroula pathétiquement dans le blanc qui l'enlaça entièrement, qui le couvrit avec son plasma translucide et qui lui dit :« Ça suffit maintenant. Quand ça suffit, ça suffit. Ce n'est pas bien d'errer dans le monde en étant battu et écrasé comme Miloch et Vilashranski. » Le jaune et le blanc décident d'embellir et de faire grossir leur destin. Ils réunissent en un seul destin leurs deux destins. Ils se chauffent et gonflent dans l'unique destin d'un soufflé qui atterrit dans une casserole. Le jaune et le blanc se retrouvent ensuite sur une assiette psychédélique dans le festival de mauvaise réputation. île flottante, contre leur vieille connaissance concombre et une très jeune tomate mais déjà pourrie. « Arrête de te faire mousser, » dit le jaune. « Tu ne vois pas que tu craches sur concombre et toi, tu coules et tu salis tout le monde autour de toi. » Tu as craché sur tomate, riposte le blanc en colère. Le jaune et le blanc, après leur féroce dispute, sont expulsés de l'assiette psychédélique et ils tombent à la merci de la coquille de l'œuf qui les écrase et les anéantit. Le jaune commence à pleurer. Je ne veux pas finir dans un gâteau. Alors le blanc l'encourage. Tu ne vas pas disparaître, mon petit jaune. Nous sommes liés pour une éternité qui a pour nom île flottante. Ou pour l'atteinte d'une fresque, ou pour un œuf de Pâques. Celui en bois que tous gardaient pour les décennies et les décennies. Les dernières nouvelles dans les journaux locaux assurent que le jaune et le blanc ont cessé d'être des stars médiatiques. Ils sont désormais esprits primordiales de la contemplation sur île flottante, où chacun les appelle simplement « off ». Car leur cité d'ours primordiale ne connaît aucune appellation. Personne ne peut les gommer. Les manger ou des raccrochés pour le petit Dutch. Leurs empreintes ont été caramélisées et saupoudrées. Pendant que les autorités affirment qu'ils sont tous les deux très heureux ensemble, ce que chacun peut constater dès le premier regard. La peau du blanc est pure et lisse et translucide comme le cristal. Et il sourit au jaune et à sa primordiale et invisible substance philosophique qui brille qui sont bons pour le plaisir du patron du restaurant La comète Lila, et là, et de ce client. Mais c'est magnifique, bien, ah, très bien. Bien. Très Bravo! Bravo. Bravo. Bravo. Bravo. Bravo. Bravo. Bravo. une oui. très bonne formation d'acteur à la Ligue communiste Ah, ah, ah ben, ça, ça, c est c est